Bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce nouveau web corner consacré à la transformation euh, digitale. Salut Greg, salut Christophe, très content que tu sois là aujourd'hui parce que ben, tu passes l'essentiel de ton temps à accompagner euh, euh, des entreprises dans leur transformation euh, digitale. Donc l'idée aujourd'hui, ce sera de, de partager avec toi quelques quelques analyses, quelques convictions aussi sur euh, cette transformation digitale en mettant euh, le zoom sur euh, qu'est-ce que ça induit finalement en termes d'évolution euh, managériale. Il y a plusieurs angles pour adresser ce sujet. Le choix qu'on a fait, c'est de, de mettre le focus sur les implications managériales de cette euh, transformation euh, digitale. Euh, donc l'idée c'est de, de partager ces analyses, ces convictions pendant une vingtaine de minutes et on prendra le temps avec vous ensuite d'échanger bien sûr et de, de répondre à vos, à vos questions. Euh, ce qu'on peut peut-être dire en introduction, c'est que c'est un sujet qui n'est pas neutre, en tout cas qui génère euh, différents types de, de réactions. Hein. Mmh. Euh, pour certains, c'est un sujet enthousiasmant, euh, pour d'autres, c'est plutôt un sujet d'inquiétude, avec en toile de fond euh, la peur de ne pas être dans la course, la peur de, de l'obsolescence. Ça peut parfois aussi agacer, on le sait, parce que c'est un, un thème qui prend tellement d'espace aujourd'hui que certains, euh, certains en ont suffisamment entendu parler. Puis sujet d'agacement également, parce qu'il peut y avoir parfois un écart entre le discours en toile de fond autour de cette transformation digitale qui induit des logiques de libération d'entreprise, de collaboration, d'innovation, d'agilité. Euh, discours qui peut aussi être en décalage par rapport à une réalité vécue par euh, certains managers et certains euh, collaborateurs. Ce qu'on vous propose en introduction, c'est de vous interroger vous sur euh, bah, quel est votre sentiment vis-à-vis -vis de, de cette... Euh, Transformation digitale, est-ce que vous vous sentez euh, largué, inquiet, agacé, enthousiaste, optimiste ou encore euh, confiant Alors, On voit que euh, les sentiments sont majoritairement, euh, majoritairement euh, positifs. Pour le moment. Pour le moment, moment oui. <rire> bon, personne n'est agacé, très peu. Alors, on pose la question quand même parce que... On sait qu'on est, on est dans des environnements qui, pour beaucoup, euh, sont de plus en plus euh, contraints, on va, dire ça, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. On voit bien qu'il y a un enjeu de, de vitesse autour de, de cette question de la transformation digitale. Et peut-être qu'il euh, y a un paradoxe à gérer. Tu vas, tu vas nous en parler. Euh, peut-être juste avant, euh, euh, voir un peu les, les, les résultats. Euh, donc J'ai vu plus de 50% sur... Euh... Le, le sondage a disparu, je ne le vois plus, mais globalement, euh, une majorité d'entre vous sont soit optimistes, enthousiastes euh, euh, ou confiants. Et euh, justement, ce qui peut créer euh, parfois euh, de l'agacement, c'est ça. Euh, semble pas être tout à fait votre cas, mais c'est les injonctions paradoxales que tu que tu évoquais. Euh, on est dans une période de transition et finalement parfois il y a un décalage qui est profond entre le discours qui est porté ouais. et que peut-être qu'on va porter aussi pendant ces pendant 20 minutes, et puis euh, la réalité au quotidien pour les, les salariés. D'ailleurs, euh, je vous propose euh, aussi. Euh, euh, un paradoxe ici, euh, comment rester dans la course sans épuiser euh, les équipes Eh bien, euh, d'une part, il faut aller vite, et d'autre part, euh, il faut prendre le temps. Alors, aller vite, euh, pourquoi Parce que c'est un enjeu business euh, majeur, un enjeu plutôt euh, exogène à l'entreprise, euh, d'être euh, rapide sur le marché, de euh, la mise en produit sur le marché, euh, time to market, comme disent euh, les anglo-saxons, euh, faire preuve d'agilité, de vélocité, tout ça, ce sont des... Des, des, des consignes qui sont, euh, qui sont portées et qui sont euh, essentielles dans le cadre de cette transformation digitale dans un monde euh, qui change vite. En revanche, euh, cette nécessité de vitesse euh, comporte des risques. Le premier risque, c'est euh, bah, le, le risque d'épuisement et, et d'obsolescence des équipes qui, euh, si on les invite à être toujours dans un enjeu de vitesse, euh, la tête dans le guidon, et bien ça ne leur permet pas de prendre le recul nécessaire et d'engager euh, finalement une veille permanente, un apprendre à apprendre en continu et puis euh, finalement euh, permettre aussi de, de manager euh, l'information qui est euh, euh, très importante euh, aujourd'hui. Donc, euh, prendre le temps, on en reparlera tout à l'heure, laisser du temps aux équipes euh, uh -huh. pour gérer tout ça. Et puis, euh, le deuxième risque, euh, eh c'est un risque aussi, si on veut aller trop vite parfois, eh bien, on peut avoir tendance, d'ailleurs dans un monde qui valorise... Euh, euh, la forme et la vitesse, on peut avoir tendance à, à faire une transformation qui va être une transformation euh, euh, plutôt cosmétique euh, en surface qui mm -hmm. va s'adresser euh, avant mm -hmm. tout euh, aux clients. Euh, Je pense à des choses en particulier sur cette dérive euh, cosmétique. Euh, oui, oui, oui, oui. Le... Alors j'ai deux, euh, deux exemples à donner. Euh, D'abord, euh, une expérience, euh, une anecdote personnelle mmh. sur, euh, du point de vue de client. Euh, L'autre jour, j'étais en train de euh, visiter une application mobile hein, d'un transporteur français. Je voulais euh, voir si je pouvais commander une carte de fidélité en ligne. Mmh. Euh, J'étais surpris de pouvoir le faire sur l'application, donc agréablement surpris, euh, en quatre clics, euh, c'était fait. Donc J'étais plutôt satisfait, sachant que euh, je voulais utiliser cette carte de, de fidélité dans les 48 heures à venir. Euh, mais en fait, euh, j'ai vécu une déception par la suite parce que, euh, finalement, j'ai reçu un email euh, de la part de, de cette entreprise qui me disait bah, « Merci d'avoir commandé votre carte de fidélité, vous la recevrez dans trois semaines. » Donc, c'est euh, un bon exemple pour dire que, finalement, le, le front office, hein, l'application mobile avait euh, un, une expérience client, pour moi, qui était très agréable, euh, surprenante même, euh, mais du coup, euh, euh, quelle déception pour moi euh, de, de, de, voir, de voir que le back office ah. ne suivait pas. Pas. Donc, on voit bien qu'on euh, a monté des choses qui étaient directement visibles pour le client avec une promesse qui était forte, mais qui devient très euh, déceptive euh, si le, les équipes euh, ne sont pas en capacité de tenir cette, cette promesse client. Mm -hmm. Le deuxième que, exemple qu'on peut donner, euh, un exemple peut-être euh, qui va vous parler, en tout cas qu'on qu qu voit souvent dans les entreprises et qui génère pas mal de frustration, euh, bah, c'est le lancement des, des réseaux sociaux d'entreprise qui se font souvent en grande pompe, et ouais, c'est bien normal. bien marketé. Oui, parce que <rire> euh, puis l'investissement est, est assez lourd en règle générale, et donc euh, les équipes se voient donner une sorte d'injonction paradoxale, soyez libres de discuter, euh, sans, sans évoquer au préalable quelle est la valeur d'usage de l'outil, mmh. quelle utilité mmh. ça, peut, euh, ça peut avoir au quotidien. Et puis au, au fil du temps, on se rend bien compte que euh, l'injonction de soyez élu, discutez, prenez le temps d'utiliser cet outil, vous allez voir, c'est super Et bien finalement, euh, ces dirigeants-là, ou portés par le management, euh, finalement sont quasiment euh, invisibles dans le réseau social d'entreprise au fur et à mesure. Et, euh, et du coup, ça crée quoi Ça crée de la frustration. Pourquoi est-ce que moi, je dois prendre le temps de faire ça alors que mes dirigeants mmh. me, ne le prennent pas mmh. Donc, euh, parfois, euh, les lancements de réseaux sociaux d'entreprise sont faits pour... Euh, parfois faire un peu comme les autres, mmh. euh, mais sans s'atteler à, à une véritable utilité pour, mmh. euh, pour les équipes au plus près des opérations. Donc en synthèse de, de cette slide, certes il faut aller vite, c'est un enjeu crucial euh, business, mmh. maintenant euh, il est important de, de prendre le temps d'une transformation qui soit une transformation structurelle. D'accord. Donc tu fais as fait référence à des, des, des outils et c'est vrai que quand on parle de, de transfo digital, souvent on toile de fond une approche euh, assez instrumentale en fait du sujet. Toi, ce que tu dis, c'est que ce n'est pas tellement euh, au niveau des outils et des instruments de digitalisation que se pose l'enjeu, mmh. mais bien euh, au niveau euh, humain. Bah, les outils euh, sont importants, ils vont soutenir euh, finalement les différents chantiers de, de transformation digitale, mm. mais cette transformation digitale, elle ne consiste pas à des nouvelles technologies sur une organisation et des process euh, existants, euh, des, une organisation et des process euh, d'hier. Donc, il faut, euh, à mon sens, se focaliser d'abord sur euh, sur l'expérience salariée euh, et pour qu'on puisse euh, concrétiser euh, clairement dans leur quotidien euh, les nouveaux modes de travail. Donc, euh, on voit pas mal d'entreprises qui engagent un réaménagement des, des espaces de mmh. travail, donc ça peut contribuer à... À voir concrètement le changement. Euh, il y a un enjeu qui est clair au, autour de, de l'environnement euh, SI, mmh. puisque la, la, la plupart des entreprises euh, traditionnelles euh, ont un, un historique tel que finalement ce qu'on propose aux salariés pour travailler au quotidien, mmh. c'est une sorte de, de millefeuille de, de système d'info avec une expérience utilisateur qui est euh, sommes toutes euh, souvent assez, euh, assez limitées et voire frustrantes. Donc, euh, comment euh, proposer une expérience client incomparable si moi-même, en tant que salarié, euh, je vis des choses qui le, sont, euh, qui le sont beaucoup moins, en tout cas, qui peuvent être contraignantes au, au quotidien Est Ce que tu poses comme inducteur en fait, de, de, de, de l'expérience salariée, les éléments du système qui vont avoir une incidence directe sur l'expérience le, salariée, c'est d'une part euh, le management et le leadership, et d'autre part la, la culture et, et l'organisation. Oui, parce que encore une fois, on peut c'est bien beau de parler de l'expérience salariée, mais euh, le, le manager peut difficilement, euh, comme nos pichantes, euh, se battre contre des moulins à vent, euh, partir avec son patron de pèlerin, pèlerin seul pour euh, réinventer tout cela. Euh, finalement, l'expérience salariée, elle est aussi tributaire euh, d'un système, euh, d'une culture, des codes, d'une organisation, des processus on va en reparler après, et si euh, finalement ce, ce système euh, n'est pas corrélé à une expérience qui euh, salariée qui vise une expérience euh, client incomparable, et eh bien finalement euh, euh, on a du mal à, à faire bouger les lignes. Mmh. On fera un zoom hein, tout à l'heure sur euh, qu'est-ce qui se joue en termes de, de management et leadership et, euh, et qu'est-ce qui se joue euh, d'un point de vue euh, culture euh, et organisation. Tout ça, euh, tout ça est au service, évidemment, en finalité de, de l'expérience euh, mmh. client. Oui, et puis qu'on voit des effets euh, business sur les ouais. lignes euh, budgétaires. Il ne faut pas oublier <rire> l'intérêt euh, de tout ça. Et bien sûr, euh, ces, ces différents chantiers, donc on dit souvent que l'expérience client est le miroir de l'expérience salariée, c'est le message qu'on essaie de, de, de transmettre ici. Et bien sûr, ces chantiers-là vont être portés à la fois par euh, une démarche d'innovation euh, technologique euh, et puis aussi par euh, un travail sur les données, la data, avec une exploitation qui va corréler euh, des données à la fois RH euh, et corréler ces données RH avec euh, des données de business pour justement euh, contribuer à renforcer cette expérience salariée à des fins euh, business liées à l'expérience client. On reviendra certainement dans un autre corner sur les, ce qui se joue là sur la, la culture de la mesure et du feedback. On voit bien qu'il y a des lignes qui bougent hein, de manière très significative sur euh, les évolutions de pratiques qui viennent d'ailleurs remettre en cause et réinterroger euh, profondément euh, les logiques d'appréciation euh, classiques, telles que l'entretien euh, annuel d'appréciation, par exemple, avec un fort enjeu qui est d'introduire un, une culture du feedback euh, continu dans les organisations, toujours au service d'une expérience salariée différente, euh, et en finalité au service d'une expérience client euh, différente. Euh, en termes de, de management, justement, euh, si on doit reposer euh, et repenser l'acte de management, euh, quels sont les ingrédients, euh, pour, euh, quels sont les ingrédients en fait, de la transformation euh, managériale pour réussir euh, dans ce contexte de transformation euh, digitale. Alors d'abord il y a une quête de sens et d'utilité qui fait qu'on euh, peut par exemple s'inspirer des, des méthodes de, de design thinking hein, mm -hmm. qui sont des méthodes une méthode marketing euh, mm -hmm. liées aux clients mais qu'on pourrait transposer dans l'expérience salariée. Euh, clarifier le pourquoi, c'est d'abord euh, bah, d'aller interroger euh, ses collaborateurs euh, sur l'utilité perçue, euh, en tout cas des, des envies, des besoins au plus près des opérations pour savoir finalement euh, comment est-ce qu'ils souhaiteraient avancer dans le cadre de cette euh, transformation digitale et produire euh, des actions, des choses qui vont être directement utiles euh, dans leur quotidien. Donc, les Anglais parlent de listening, responding. Donc, d'abord, euh, se, se mettre à écouter euh, ses collaborateurs. Et quand je faisais le lien avec les méthodes de, de design thinking, c'est, euh, par exemple, définir des, des personnages, c'est-à-dire des, des profils de collaborateurs type, pour pouvoir offrir à, à ces différents profils euh, d un, une offre de service, un, un environnement de travail qui soit en adéquation avec ce qu'ils font au quotidien. Et la réalité sera bien sûr euh, différente, euh, d'une équipe ou d'un individu euh, à un autre. Ensuite, euh, clarifier le pourquoi, mais ça vous, vous le savez bien, c'est partager euh, du sens, partager une vision, partager une intention. Et ce qui peut être intéressant euh, dans cette logique, bah, c'est de co-construire finalement euh, le comment euh, par le biais de ce cap qui est donné avec les, les salariés. On sait, euh, avec plusieurs exemples, donc notamment celui de, de le roi Merlin, hein, qui avance un peu mmh. euh, de cette manière, en tout cas qui a, qui a un projet qui va dans ce sens. Pas que sur le sujet, de pas là, que sur le digital. Exact. Euh, L'idée étant de... Euh, de co-construire avec eux euh, ces, ces différents sujets euh, pour, de, pour leur permettre d'être plus impliqués, d'être plus naturellement plus engagés euh, dans cette transformation puisqu'ils vont là, euh, y travailler euh, dessus tous ensemble. Alors Après, le comment, euh, eh c'est d'abord euh, d'agir sur la culture. On en parlait tout à l'heure. C'est un sujet qui est extrêmement important et qui est euh, souvent mis de côté, notamment les entreprises traditionnelles, mais pour lesquelles c'est aussi plus difficile de redéfinir des valeurs, une culture, quand on a euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs milliers de, de, de salariés. Euh, finalement, la culture, ça va agir comme une sorte de boussole qui va définir explicitement euh, les règles du vivre et du travail travailler ensemble et puis euh, donner une direction commune à l'ensemble des salariés. Ça va agir un peu comme des balises et cette culture doit aussi dans ce cadre euh, offrir l'opportunité aux collaborateurs d'avoir euh, bah, donné le droit à l'erreur, favoriser la prise d'initiative, de leur permettre de, de se libérer dans un cadre et dans une culture qui a été euh, définie. Et d'ailleurs, les, les valeurs euh, elles-mêmes peuvent contribuer à créer de la valeur, puisque quand on parle d'une de, de logique de, de collaboration, de coopération, de droit à l'erreur, de prise d'initiative, eh bien, euh, euh, forcément, ça peut créer de la valeur au quotidien dans, dans les modes de travail. Ensuite, euh, dans « Définir comment euh, », eh bien, euh, là on va parler de la, de la posture du, du, du manager qui doit être euh, au plus près des équipes. Et à nouveau, on peut faire l'analogie avec euh, les méthodes de design thinking qui, euh, par le biais du parcours client, donc là qu'on peut transposer sur le parcours salarié, va s'atteler à définir quels sont euh, euh, bon, les, les, les effets satisfaisants dans le cadre de, du parcours, mais aussi euh, les irritants. Et donc, euh, observer, identifier auprès des, au plus près des équipes les différents irritants euh, qu'ils ont euh, au quotidien et s'atteler à les lever, euh, c'est une, une démarche essentielle euh, du manager euh, aujourd'hui et encore plus euh, demain. Et puis, euh, troisième point, euh, c'est considérer que... Euh, Faire de la veille, euh, manager l'information, apprendre à apprendre en, en, en continu, bah, c'est aussi du travail. Et euh, moi, je suggère euh, aux managers de laisser du temps à, aux équipes euh, de manière hebdomadaire, euh, bah, justement pour être euh, créatifs, euh, pour faire de la veille et puis euh, pour gérer euh, leur apprentissage de manière, euh, de manière autonome. Donc il y a ça, laisser du temps aux équipes chaque semaine pour faire ça et considérer cela comme, comme du travail effectif. Et puis aussi, lors de ces rituels collectifs, eh bien, garder du temps pendant ces rituels pour évoquer un système de veille, d'ouverture sur l'extérieur et en discuter avec, avec les équipes. Je vois juste euh, quelqu'un qui est manuel, hein, qui pose la question de comment, euh, comment agir sur la culture euh, tellement dépendante de la personnalité du DG. Mm. C'est vrai que c'est souvent un sujet euh, crucial, hein, sachant, sachant que bon, la plupart des, des dirigeants euh, ont été construits dans les années 80 avec, euh, avec euh, des logiciels finalement du monde des, des années 80, et on voit bien qu'un des enjeux c'est d'abord de s'ouvrir, de s'ouvrir sur euh, bah, des données qui changent dans un monde, euh, dans un monde euh, du cas, entre autres. Euh, un accélérateur d'ouverture de, de, qu'on qu observe, c'est pas magique, mais euh, les Learning Expeditions, par exemple, peuvent être euh, un accélérateur significatif pour justement changer un peu de, de mindset dans sa façon de, de lire le monde et de lire les enjeux de, de, de l'entreprise. Un exemple, je vois aussi une question sur un exemple de culture managériale digitale. Alors, euh... Il euh, y a un bon exemple euh, qui, qui fait référence, qui est euh, la, la, la culture qui a été définie euh, chez Blablacar. Mmh. Euh, donc Blablacar, notamment, a un culture code qui est, euh, qui est très important et qui est une ligne, une, une ligne directrice pour tout un chacun euh, au quotidien. Cette charte est affichée partout dans les locaux. Euh, mais aussi, le fondateur de, de Blablacar dit à juste titre, que c'était plus facile pour eux d'insuffler cette culture-là avant que l'entreprise ait, ait atteint le seuil de 100 salariés. Parce qu'au-delà, finalement, ça devient plus compliqué. C'est ce, ce qui se passe dans les entreprises traditionnelles. Mmh. Et, et c'est aussi tout l'avantage et l'agilité des startups sur ces, sur ces mmh. sujets euh, mais allez voir, je vous conseille d'aller voir le culture code de, de, de Blablacar, on pourrait trouver ça sur, mmh. sur Internet. Et puis aussi aller voir euh, chez Netflix aussi, euh, pour laquelle euh, la culture fait, fait référence. Comment mettre toute l'entreprise en ordre de marche, sachant que c'est souvent cantonné aux équipes projet dédiées, demande Laurence. Euh, donc on va, on va répondre, on va tenter de répondre à, à cette question. Ce qu'on peut se dire quand même à ce stade, c'est que, Finalement, l'enjeu, au-delà de la dimension instrumentale, c'est bien de produire un management qui lui-même produit des équipes plus libérées, euh, agiles, euh, responsables, autonomes, euh, et dans l'innovation. On voit bien que si on agit uniquement sur euh, des programmes euh, qui visent à développer de nouvelles postures de management, ça a ses limites, parce que si l'environnement global, si le système n'évolue pas, euh, les choses ne vont pas foncièrement changer. Donc on voit bien qu'un des enjeux, c'est au-delà du développement des pratiques managériales, c'est bien d'interroger et de re-challenger des éléments du système, notamment les process, les rites, les procédures, des règles. Tout ça, encore une fois, au service à la fois de l'expérience salariée et de l'expérience euh, client. Et une façon de procéder pour embarquer tout le monde, justement, et pas se cantonner à des équipes projets ou uniquement euh, adresser la ligne manageriale, bah, c'est de, de développer des, des logiques d'intelligence collective, des démarches d'innovation participative qui embarquent euh, tout ou partie du corps social pour justement redesigner euh, certains process, certains rites, certaines procédures, redéfinir aussi... Une règle de fonctionnement, tout ça avec en toile de fond une intention hein, qui est de, de, de, de créer un environnement propice à une, une, des équipes capacitantes plus libérées euh, et, plus, et plus agiles, bien évidemment. Alors, en tout cas, une erreur fatale, c'est de concentrer toute l'énergie. Pour, pour modifier les postures managériales. Les managers dans beaucoup d'environnements ont suffisamment de, de pression, ça ne serait que rajouter de la pression à de la pression. Euh, si parallèlement à ça, on ne modifie pas euh, l'écosystème en réalité. Sachant que l'écosystème, la plupart des, des, des, des sociétés, euh, reste finalement structuré autour de schémas assez traditionnels, hein, euh, pyramidaux. Alors, ce n'est pas toujours simple de, de, de remettre en cause la structure pyramidale, mais à défaut de remettre la structure pyramidale en question, on peut agir et simplifier notamment euh, bah, des process, des modes de fonctionnement pour plus d'agilité au service de, de, de l'expérience client. Et on sait, euh, c'est vrai que l'innovation participative et l'intelligence collective dont, dont tu viens de parler, euh, produit, euh, produit des effets. Euh, on a euh, bon, l'exemple de, de Leroy Merlin, mais qui était plus large, euh, qu'on évoquait tout à l'heure, mais il y a aussi un, un exemple qui est assez euh, intéressant, qui est l'exemple de l'entreprise SOMFI, hein, dans mmh. le cadre de sa transformation digitale, ouais. qui a tout misé euh, sur une logique euh, d'innovation participative et qui a produit des effets euh, intéressants. Alors, ce n'est pas, euh, pas une action qui est ponctuelle, bien sûr, c'est euh, une démarche qui, euh, qui s'inscrit dans le temps et qui ne doit pas être encore une fois une démarche euh, uniquement euh, cosmétique. C'est encore ce qu'on évoquait euh, tout à l'heure. Euh, juste peut-être, on a euh, dans les commentaires euh, Manuela qui nous propose euh, une lecture euh, passionnante sur la culture à réinventer dans les on organisations <rire> avec un, un bouquin de, de Frédéric Laloux qui est euh, disponible chez, chez Amazon. Euh, en synthèse, Greg, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut se dire pour conclure le, le propos avant d'engager de, un, un échange on peut, on peut rappeler euh, l'enjeu de départ, hein, qui est un, un enjeu réel, euh, qui est celui d'un de, de, de, de, enjeu de vitesse pour euh, rester dans la course, euh, et ne pas se faire griller à peu au test par la concurrence. Euh, donc on est dans un monde qui change vite, l'enjeu de vélocité est quand même euh, très prégnant aujourd'hui euh, dans, dans, dans nos organisations et dans la, la gestion du, du, du business. Euh, en revanche, là, ça comporte deux risques euh, qu'on a évoqués tout à l'heure. Le risque d'épuisement et d'obsolescence euh, des équipes, euh, y compris euh, les managers, euh, les managers qui sont euh, au cœur de, de cela, qui Doivent concilier exigence et bienveillance et laisser du temps aux équipes. Et puis, l'autre risque, c'est de ne pas faire de transformation en profondeur, de transformation structurelle, mais de ne viser qu'une transformation qui soit cosmétique, certes visible du client, avec des effets court terme, mais généralement, ça ne produit pas une transition, une transformation sur le long terme. Donc, nous, ce qu'on vous suggère, c'est un, un point d'entrée, c'est de travailler sur, sur l'humain et notamment travailler sur euh, vos équipes, euh, leur expérience euh, au quotidien qui doit euh, concrétiser clairement les nouveaux modes de travail qui sont attendus euh, à des fins euh, de, de définir une euh, expérience salariée. Alors, trois balises pour euh, guider tout ça. D'abord, euh, s'assurer que les outils et euh, les processus euh, sont directement utiles aux équipes. Donc là, en cela, euh, se mettre en empathie via des méthodes de, de design thinking euh, sont intéressantes. Et puis, euh, s'atteler au quotidien à expliquer le pourquoi avant de définir le comment. Euh, finalement un leader aujourd'hui, ça doit être un, un manager aujourd'hui, ça doit être un, un expert en questionnement, plus, plus qu'un expert en, en solution, en réponse, hein, pour, donne, pour rendre les gens euh, plus autonomes. Donc bien penser à ça, euh, toujours questionner, plutôt que de donner des réponses toutes faites, vous le savez euh, déjà, et puis euh, transposer euh, les méthodes de design thinking à l'expérience salariée, autrement dit, euh, se mettre en empathie à l'écoute euh, des équipes, et puis euh, lever lever les irritants au plus près des opérations. Je rebondis sur ce que nous dit Anne, hein, mettre en action, euh, faire vivre l'expérience des marches clés. C'est vrai qu'on souscrit complètement à ça, hein, nous, la conviction qu'on a, c'est que ce n'est pas parce qu'on pense autrement qu'on change, c'est en faisant autrement en fait, qu'on change et qu'on qu modifie le, le mindset. Donc, euh, un des enjeux clés, c'est bien sûr d'engager de, des mouvements euh, rapides, parfois avec des petits pas, mais de créer des dynamiques euh, très, très opérationnelles en fait, euh, et très proactives. Là, ce que je vous propose, c'est euh, qu'on prenne euh, quelques instants, si vous voulez, pour euh, répondre à vos, à vos questions. J'espère qu'on a été euh, dans cet espace-temps réduit. Euh, le souci, c'est évidemment d'être euh, synthétique. Il y a encore plein d'autres choses à dire hein, sur, euh, sur les implications de cette transformation euh, digitale. Euh, donc, euh, voilà, on vous laisse la main sur. Euh... Alors, comment, euh, comment concilier euh, la vitesse et, et la prise de recul des équipes? Euh, moi, à mon sens, la vitesse, de toute façon, euh, ils il la vivent au quotidien. Enfin, une sorte de, euh, de pression, d'agilité et puis qui est qui voulue par... Euh, la masse d'informations et de, de travail à, à réaliser au quotidien. Donc ça, de toute façon, il faut maintenir le cap sur ces, cette exigence-là euh, de, de, de, de produire de la vitesse. Alors on sait qu'il y, qu y a des méthodes euh, de, de, de travail ou de gestion de projet qui permettent d'être plus agiles, hein, d'être en tout cas, d'aller plus rapidement euh, euh, time to market. Euh, comme par exemple euh, bah, les méthodes agiles en question euh, type euh, Scrum qu'on peut parfois euh, transposer à de la gestion de projet, qu'il soit de la gestion de projet euh, non SI. Donc euh, euh, s'inspirer des méthodes de Lean Startup aussi qui sont utilisées euh, euh, qui sont utilisées euh, bah, chez, chez les startups pour, euh, pour produire, s'inspirer de tout cela. Ce n'est pas toujours facile de, de la transposer euh, à 100% dans une entreprise euh, traditionnelle. Et en même temps, euh, dans le cadre de ce travail euh, hebdo, bah, c'est de considérer, je le répète, euh, que le fait de de naviguer sur le web, d'être en veille, euh, de nourrir sa réflexion à travers euh, la réception et la lecture de, de news lecteurs, d'articles de blog, euh, de maintenir un temps dédié à de la créativité, à l'innovation au sein des équipes, à la fois dans les rituels collectifs, mais aussi euh, dans des moments plus individuels. Eh bien, euh, ça, ça permet aussi de sortir la tête du guidon et de prendre cette, cette hauteur qui est, qui est nécessaire pour ne pas... Euh, pour ne pas s'épuiser et, euh, et puis devenir obsolète. Alors, il y a Valérie qui nous demande, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tellement parlé d'outils, et que souvent dans les entreprises, la question de la transformation digitale est d'abord adressée sous l'angle instrumental en fait mm. Euh, oui, c'est un choix. <rire> Alors, on, on a fait ce choix-là euh, et puis on peut, on peut l'argumenter. Moi, je dirais que les, les outils sont, sont importants et je pense qu'il y a une démarche d'accompagnement à faire auprès des équipes. Euh, ça, c'est sûr, mais finalement, si la transformation digitale n'était qu'une question euh, techno, qu'une question d'outils, euh, ben finalement, cette transition aurait été euh, plus rapide que celle qu'on est en train de vivre actuellement. En même temps, euh, les Anglais d'ailleurs parlent d'une compétence clé hein, euh, pour les travailleurs aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent la digital literacy. Donc, c'est assez euh, difficile à traduire en français, mais on pourrait le traduire comme l'alphabétisation euh, digitale. Et cette compétence-là comporte deux volets. Euh, un premier volet qui est bien euh, maîtriser euh, les outils numériques qui me servent au quotidien. Les outils numériques, et là, j'englobe je, là-dedans, euh, notamment les, les réseaux sociaux. Donc, euh, savoir m'en servir, c'est déjà un, un préalable clé pour euh, cette alphabétisation digitale. Et puis, le deuxième volet sur lequel on a plus insister aujourd'hui, c'est plutôt de comprendre le monde numérique qui m'entoure, comprendre les enjeux et pouvoir m'épanouir dans ce cadre-là. Le manager doit-il nécessairement devenir leader Je ne sais pas si on peut résumer le sujet comme ça, mais ce qui est certain, c'est que globalement, le modèle dominant la plupart des orgas, c'est euh, un modèle de type command and control, qui est sans doute un modèle très adapté lorsqu'il faut exécuter et produire. Hein. Enfin, en tout cas, il en a fait la preuve. Mais on voit bien que dans un environnement euh, plus incertain, complexe, ambigu, en mouvement permanent, euh, dans lequel la plupart du temps, il faut faire plus et, et mieux avec moins de ressources, euh, on voit bien que ce modèle-là présente des limites face à l'enjeu en fait, d'agilité et d'adaptation. Et ça, ça bouge inévitable, et ce n'est pas lié qu'à la transfo digitale, en l'occurrence, c'est un une problématique beaucoup plus globale que ça. Et on voit bien que la logique, que le centre de gravité ne peut plus porter exclusivement sur cette logique de command and control, et que la posture managériale, l'évolution dominante, tend bien vers... Je parlais de « servant leader », c'est un terme un peu à la mode. et L'idée est eh bien là, euh, l'enjeu, c'est d'être au service des équipes au plus près des opérations, euh, de désentraver euh, le travail euh, opérationnel au service du client, la finalité reste toujours le, le client. Donc il y a des lignes à bouger, globalement on voit bien que la plupart des, des, des boîtes ont engagé des mouvements significatifs euh, par rapport à ça, mais le, le management dans sa conception première euh, euh, fondée sur le fait hiérarchique a quand même sérieusement du, du plomb dans l'aile aujourd'hui. Euh, quels sont les blocages les plus fréquents constatés chez les managers et les équipes moi, ce que j'entends le plus, c'est euh, cette difficulté euh, qu'ont les, les, les équipes, managers compris, à, à transposer euh, et à concrétiser cette transformation euh, digitale dans leur quotidien, finalement. Euh, beaucoup ne perçoivent pas euh, les effets immédiats euh, dans, dans, au quotidien. Et ça, ça, ça génère de la frustration qui sont liées aussi euh, aux injonctions paradoxales qu'on évoquait au, au démarrage du, du web corner. Donc il y a un décalage entre le discours. Euh, et les pratiques. Euh, le deuxième point, c'est que bah, on, on est quand même assez euh, frileux vis-à-vis -vis, euh, des réseaux sociaux, vis-à-vis euh, -vis, euh, du partage de la donnée. Hein. Euh, on disait sur le sondage d'intro que ça, ça peut créer de l'agacement, mais aussi des, des peurs. Donc il y, y a cette peur parfois qui, qui est présente. Et puis, euh, peut-être qui est aussi un peu euh, culturel, euh, j'entendais l'autre jour euh, le docteur Laurent Alexandre, euh, fondateur de, de, de Tissimo, euh, qui disait qu'aux bah, États-Unis, ils avaient les, les GAFA, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, euh, Que côté chinois, euh, des, des entreprises de cette taille, ces mastodontes-là vont débarquer en Europe, hein, on les appelle les Batix, euh, Baidu, euh, Alibaba, euh, Tencent, euh, Tencent euh, notamment. Euh, donc, les mastodontes vont arriver là euh, de chaque côté euh, de, de l'Europe pour envahir le marché. Et le docteur Alexandre dit, donc les Américains ont les GAFA, les Chinois ont les BATICS et nous, en France, nous avons l'ACNIL. Donc, ce euh, <rire> qui euh, exprime assez bien finalement euh, l'état d'esprit et puis euh, voilà, la frilosité euh, qu'on peut avoir vis-à-vis -vis du, du, du digital euh, en général. Très bien, parce que je, ce que je vous propose, parce que euh, il se trouve que nous avons quelque chose à célébrer euh, à, à la Cegos, euh, on sera ravis hein, de, de pouvoir prolonger évidemment l'échange euh, et n'hésitez surtout pas. On, on prendra le temps de répondre à quelques questions euh, par mail euh, si nécessaire. N'hésitez pas à revenir vers nous. Euh, pour prolonger l'échange sur vos, vos questionnements autour de, de, de cette question. Nous, on sera ravis de vous accompagner dans, dans, dans vos projets de, de transformation digitale. Euh, donc, il nous reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci, Greg. Merci à toi, toi et tôt. merci à vous d'avoir participé euh, et pour vos questions. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer tout ça, euh, nous contacter par email pour qu'on puisse euh, aller plus en profondeur sur ces sujets avec vous. Merci, Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir.